Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire les cadeaux de Loubi. Une partie des cadeaux de Loubi qu'elle a eu pour son anniversaire. Donc, la maison de Macha et Mishka et les Glimmins. Alors Loubi, tu veux commencer par lequel? Eh ben vas-y. voir moi. Non, c'est l'anniversaire à Loubi. Du jour à à à participer Et ah pour oui. le moment, peux, oui voilà, si elle a besoin d'être. Moi je fais ça. Super, tu veux que je te le fasse Je fais. Ça, ça va t'aider. Oui. J'enlève Je le plastique. J'enlève Je le plastique parce que là aussi tu vas rencontrer. C'est quelle Non, toi aussi tu vas y jouer. Attends qu'elle est juste. Oh. Là tu pourras oh. nous prêter la poupée aussi Oui. Donc, nous avons. Tu peux Petite poupée glémise. Oh. Sa petite maison. Et on ouvre la porte. Oh. C'est trop joli. Tu vas Attends. attends. attends je voir. Et.. Wow. Wow. Mais est-ce qu'elle peut s'allumer parce qu'elle tu a. Sais tu sais où elle va Oui, en haut de la maison peut-être, ouais. Mais faut. Fais voir, je vais enlever ça là, d'abord. fais voir, je vais l'enlever. bidule là. Mais attends, je sais pas non, pourquoi ça, elle ne marche pas. Non, non, regarde, c'est bon aussi qu'il n'y a pas de trou. Regarde. On C'est peut-être au niveau de la pile. La pile est peut-être fatiguée. Attends, je vais regarder pile. comment ça marche. Il faut la mettre dans sa maison. Yeah. Le doigt fait voir, elle doit s'illuminer. Essaye, vas-y. Yeah. Attends, elle rentre par où yeah. <rire> Attends. Bah, elle n'est pas très... Ah bien voilà bien je pense qu'elle doit rentrer par là. Mais qu'est-ce qui... on voit se... ça On voit ses Ça Regarde Regarde un Regarde Regarde Regarde On pourra pas jouer, tester le jeu aujourd'hui plutôt. Faire, mais ça. Oui, bah oui. Mince. C'est embêtant. Mais bon, bah écoutez, on essaiera... De... serai de... Je vais aller acheter... J'irai acheter des piles. Mais, mais attends, mais... Pour je que vais... la poupée s'illumine. C'est les, les, les piles C'est des toutes petites piles rondes, plates. Bah, je vais pas ouvrir là. j'ai pas le tournevis. Bon non, bah c'est pas grave, on va passer à l'autre ouverture du jouet et puis ça je vais aller acheter, acheter des piles Et puis y a pas de non, problème, voir non, je vais prendre ça Là on, on va ouvrir toutes les deux Parce que c'est un petit peu compliqué à ouvrir Et, et moi Luna, je sais très bien où ah, Bon maintenant nous allons Attends chérie On va ouvrir Masha et Mishika Loubna, Loubna Tiens, ouvre euh, hum? Ouvre bon, avec ta scie Mais attends mais je vais te... Mais qu'est-ce attends je sais, moi. Oh. Ah, je prends vais, l'emballage. Vas-y, j'oublie. Ah, bah, ça. Attends, on va mettre le là. Et puis, je, je regarderai. T'as des autocollants pour les coller. Ah, merci. Voilà. Tu le laisses pour le moment. On va voir ensemble hein, avec la notice où il faut, faut les coller. Faut... C'est moi qui les colle. Mais. Nous, fils. Non, attends. Petit canette. Tu peux les sortir ça En fait, on doit les sortir. C'est qui elle Comment s'appelle Macha. Macha. Macha, ils sont petits canapés. s'appelle Mishka, Mishka. Mishka ou macha Mishka, Mishka. Ça s'appelle Mishka, maman. Macha. Mishka, La télé Attends, attends, parce qu'il va falloir que je colle. Euh. Oh, venir. attends. Il y a plein de trucs dedans. Attends, chérie. Hop. La télé. Hop. La télé. On, on va débarrasser parce qu'autrement... Voilà, ça, c'est pour que je puisse coller les autocollants dedans. dedans. Oui. Voilà. voilà. Donc, on a la petite là. maison. D'abord, il ben, y a des petits éléments... Je vous dis que c'est joli. Tu peux voir Attends, il faut que je puisse. Il ah, y a un truc derrière. Il y a un truc Mais attends je suis a un Voilà, donc Et la maison s'ouvre comme ça. Et puis après, on va devoir coller les autocollants. Pour voir les autocollants, s'il te plaît, que je puisse te les coller. Et après, tu pourras jouer avec. Mais pas oui. On a la planche d'autocollant. Ah le... mmh. Je suis Ça En train de coller les autocollants pour que tu puisses y jouer. Attention, il y a une ville, là, je sais pas où. Ah ouais ça ça va. Il faut la boîte au table, madame. Voilà, comme ça on peut faire euh, ce Hop, on a quoi on a le frigidaire aussi voilà mais tu ça. tu peux ouais, te défaire, faire ça c'est dur maman je regarde hop là voilà. tu peux te le faire si j'arrive j'arrive Il de mettre devant on le, met le, le frigo. va regarder la télé. Voilà. Ça, ça va oui. sur la boîte aux lettres. Ah non, en fait, tu combien, le maison, hein? je... non il faut. il faut la, il la mettre couler. à la maison. Je sais pas. Ça, ça va. J'en ai un qui a été collé. Bon. Le frigo, on ne peut pas le voir. Ben non, attends. C'est le coffre. Tu peux le voir. Oui. Il n'y a, a pas à le refaire. La télé Qui c'est qui peut me donner la télé, là Ça y est, déjà, ça. Ben. Bah. Euh, ça, ça, ça va. que ça, va. T'es derrière Même Mais... ça, ça a été mis ici. Mais. Le... Qui c'est qui a le coffre Le coffre oh, Maman, j'ai tout compris, en fait. Il faut le coller par-dessus. Couler les par dessus, J'ai pas... Mais a... Ah mais il est là, le coffre. coffre. Attends, le coffre, voilà. Coffre, il il le coffre, là. Oh. Ici. Attends, mettez la télé là. On va mettre la télé là. Là, ça, ça va. Là, attends. Mishka regarde la télé. Attends, où ça est ça la, table la table La table va là. Moi, C'est hum, okay. quoi ce petit truc, là, là Je sais pas. J'en sais rien. C'est ça. attends. C'est ça. Après, Mishka, va aller chercher petit plus. C'est que ça, ça va, là Non, la télé. Attends. La télé, là. Ouais. Et là. Et là, on un peu. Et là, on va devant. Attends, on sert met, Mishka. Mishka. Oh, Mishka. Attends, il n'y en aurait pas un deuxième verre. Attends, La porte, ça peut la fermer. La porte, peut la fermer la porte. Voilà. voilà. Le pichier, on va le mettre. Là, là t'as tout comment il est mis, tu vois la disposition, regarde. Regarde le plan, t'as tout comment c'est mis. Voilà les filles. Tu bon, peux nous mettre comment ouais, Tout c'est là, mettez. Alors, attends, je vais vous disposer. Attends. Donnez-moi tout ça, ça, ça va là. Ça, ça va là. Attends, donnez-moi. Attention, paf, ça tombe par terre. Attends, je vais chercher Ça, ça va comme ça. Je ne vois pas. Ah si, il est là. viens par là. Après la table, elle est là. Alors attends, donnez-moi tout ça là parce oui. qu'autrement euh, on va pas réussir. Euh. Donnez-moi tout ça, Oui, donne-moi. Oh oh attends, mais elle m'a plus Attends, je t'ai arrêté un gros, moi Et Je sais pas à quoi mm -hmm. servir, vous bon, par contre. Regarde ben, sur le plan. Ça, c'est des petits trucs de pain. Hein. Ah, si. Moi, ça, sera quoi le petit toit oh, Tu l'as oublié. Regarde, tu l'as oublié. Ça, là. Là, voilà, ça, c'était Johnny. Ça, ça doit aller dedans. Je le coller sur pour, euh... ma main. Ça va dedans. Regarde, là. Ah, je sais où on le connaît. Et voilà. La maison. de Macha et michka. tu peux m'apprêter michka et je te prêterai.. Vas-y. Ouais. Attends, non. Hop, je vais te la tourner, pour que tu puisses ouais. jouer. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. au frigo. Attends, je, te <rire> Alors, je te du bon. Donc, Voilà. Voilà. Ah bah oui, ça, c'est un peu... C'est Fragi... C'est fragile pour moi, hein. oh. Allez, je fais une grosse personne, on a encore Oh, allez, c'est bon, je oh. oh. Alors, tu as aimé tous tes cadeaux, chérie, que tu as reçus Oui, mais euh, je voulais te... T'as aimé Oui. Ouais Super. C'est lequel que tu aimes le plus euh, La patate boutique. Et oui. la Ouais. Ça y en n'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Et abonnez-vous à notre chaîne. Merci à tous. J'espère que la vidéo vous aura oui. plu. Bye. Et je vous dis à Bye. très Bye. bientôt. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.